Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 321 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à The Silent Age. Et on peut jouer la manette. Et ben c'est parti, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un jeu indé. Utiliser casque. Et ben c'est bien. tombe bien. C'est un casque. Enfin, voilà, le, là. Manette casque, pour l'instant ce jeu me plaît. The Silent Age. Sur quel style de jeu vais-je tomber Le présent. C'est un mardi comme les autres pour Joe. Balayeur d'Auster couloirs anonymes. <rire> Seulement une note l'invite au bureau du patron va précipiter une série d'événements bouleversants. Ok, donc soit on a les crédits, soit on a le présent. On est en français. C'est parti. Oh putain, 1965. Ok, à l'aise. On va voir si la cinématique n'est pas trop, trop, trop longue. 68. Je vais augmenter un peu le son, ils ont dit qu'il euh, fallait être des écouteurs. J'espère qu'il y aura pas un screamer. Bah. Bon, euh, ouais. J'espère qu'on va pas se faire toutes les années comme ça, parce que ça va vite me saouler. Oh, you est canette. En fait, il a un boulot de merde, ce mec. Hein. Enfin, il fait plein de boulot à la con. Ouh, on a sauté deux années pas mal, pas mal. Le temps passe vite d'ailleurs. Je suis nettoyeur de chiottes. Il faut en parler, hein, les nettoyeurs de chiottes. Ah. Est-ce que c'est la dernière Est-ce que ça va être l'année en cours Beaucoup plus insistants sont insistants. Des choses qui se barrent. Ok, est-ce qu'on a des boutons On a des boutons Non, je peux juste me déplacer. Ok. Je peux rien faire, je peux rien faire. J'appuie sur tous les boutons, je peux rien faire. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux jouer à la souris C'est un lecteur de carte d'accès bleu. Oh, je... enfin... Ok, donc en fait avec le.. La... c'est bien joli, mais avec la manette on peut pas, on peut pas sélectionner les choses. Est-ce que je peux me déplacer Il me faut une carte d'accès pour entrer ici. Il y a une note collée. Monsieur je veux te voir. Je peux rentrer. Je peux rentrer. Je peux rentrer. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Une ampoule. Une ampoule, c'est cool. Une raquette. Ah, raquette. D'allumer avant la... de casser quelque chose. Yop. Pas de lumière. Je devrais changer l'ampoule. Ok. Pour l'instant c'est sympa, c'est ma récompense, on l'a remise après avoir été un élaborant d'un combat qui avait des soucis avec des barils. Il y a plein d'objets, on peut interagir avec. Borax, acide citrique, eau de javel et savon, certaines des étiquettes sont tombées. Mais je les range dans l'alphabetique, du coup pas de problème. Oh, un gant. Ouais. Ah, il y a un gobelet. Ouh, une carte d'accès sauf que c'est pas ça du tout que je voulais, mais bon, tant pis. Euh, il y avait laissé très bonne... est-ce que je peux m'asseoir C'est ma chaise. C'est Franck qui a la bonne. C'est la bonne chaise. C'est là que Franck s'assoit. <rire> Et bah ben, c'est bien. On a monté ces barils, il me dérange pas, j'ai plein d'espace. Et ils ne sentent presque pas. Bon, bah ben, on s'en va, j'ai trouvé une carte d'accès. On retourne dans le couloir. Est-ce que je peux me servir de la carte d'accès sur l'autre ascenseur Lecteur de carte d'accès rouge. Ah d'accord, ouais, il est rouge lui. Donc il me faut un lecteur rouge. Et ben on va aller là. Yo. Yo. Yo, yo, yo, yo, yo. yo, yo. Ah d'accord, il court. Et lui, il est bleu. Il me faut une carte bleue. Pouf Et c'est parti. Ouh, il y a une femme. La poubelle, on s'en fout. Ça, qu'est-ce que c'est De l'art moderne. Ça dit intuit. Sûrement de. Ah, ok, super. Et là, c'est marqué. Le gestalt de Saturne volée. Ça ressemble juste à des carrés. Oh, une plante. Une plante. C'est un rhododendron. Je ne suis pas botaniste, mais j'en avais un chez moi qui avait une petite étiquette. On va aller voir là. Elle. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce qui ne va pas T'as pas du ta langue non, Elle parle fort par rapport au son du jeu. On dirait que quelqu'un a vidé une urne de fenêtres là-dedans, je rejouerai l'avoir vidée ce matin. La poubelle est presque pleine, je la viderai plus tard. On s'en fout. Allez, ah, c'est Une autre plante. Yep, on va voir le patron. Ouh, il y a les horloges. Horloge mondiale. <rire> Ça rendrait mon bureau bien plus classe Tableau de performance Plus de. Pas plus près C'est pas que j'ai peur que la vide va tomber C'est juste que mon boulot nettoyer les tests Que je laisse Ah ok J'aime vraiment pas les hauteurs, mais derrière ces vitres épaisses, je peux à peu près apprécier la vue. Ah oui d'accord, en fait c'était juste... C'était juste qu'il voulait s'arrêter pour nous dire ça. Photo de Nixon. Richard Lennette. Ah putain oui, c'est vrai que c'est c'est pas... C'est pas hier quoi. Même le calendrier est l'air cher. Et quand en nom de téléphone sur son bureau, je n'ai pas de bureau, perso. <rire> bon, et bien, c'est quand, quand que ça devient amusant. Bien sûr, Joseph, vous travaillez avec nous depuis combien de temps Deux ans. Ce que nous faisons est très important. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'impliquent les termes sécurité, mais ce n'est pas... Sécurité nationale. Nous pouvons voir les personnes qui se cachent derrière ces mots, n'est-ce pas la sécurité de chacun, les actionnaires, les agences Beaucoup de pression, certaines personnes cèdent, et c'est ce qui amène ici. Un poste vient juste libéré auquel vous venez d'être promu. Ne remarque pas les employés-travailleurs, ici nous récompensons la réussite, et vous que savez accumuler beaucoup de bons points pour faire court, à partir de maintenant où vous serez également responsable des travaux de Franck. Le nettoyage des laboratoires, évidemment et tout le reste. Avec toutes les autorisations que cela implique, nous vous donnons une sacrée responsabilité. Ouh, Frank il est mort. Ouh, Franck il est décédé. Mais bon. Chut, faut pas le dire. On est dans un complot. Nous sommes une compagnie moderne. Félicitations. Donc j'ai une carte d'accès de niveau 2. Qui me permet d'aller au niveau 2. Et de voir des choses. Ah oh putain faut se refaire le chemin inverse. Allez. On va courir. C'est <sans> parti Carte d'accès rouge. Ah oui merde. C'est mieux avec le Floop Wow. Je vais rentrer dans le niveau secret. Oh tiens c'est quoi ça c'est d'un chapeau en papier d'aluminium. Oh, c'est une trace de sang ça. Plus la merde. Peut-être que quelqu'un s'est coupé. Qu'un animal de laboratoire s'est échappé. Et c'est parti. Je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Machin national. Hein. On va regarder ce qu'ils font. Ils font des expériences. Ils en ont un les génial, je vais presque là tous les soirs après le boulot. Franck a dit qu'il que le cerveau mais j'en crois pas un mot. Tout dit tout Je ne sais pas trop à quoi il sert. Ma manche s'est accrochée à l'un de ces machins et on a dû fermer les labos pendant toute la journée. Ouh, il a fait des conneries, le petit Franck. Le petit. Merde, je sais pas je comment, j'ai oublié. La vitre est teintée, mais on dirait qu'il y a plein de conteneurs avec des tubes. Le clavier dit cryogénie, c'est verrouillé. Eh ben c'est bien. Il y a du sang partout quand même. Lui il est grillé. Mais on dirait qu'un truc a été connecté à ces deux fils. Je pourrais enlever et remettre le panneau de passe si j'avais quelque chose pour me protéger les mains. Lol. J'ai bien fait de prendre les gants. Hum mmh. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Oh, une chemise. Dou -dou -dou. Hop là. Ok. Elle est toujours là. Quelque chose est tombé de la blouse. Qu'est-ce qu'il qu qu a dit Putain, il a dit quoi Ah, c'est un mouchoir. Putain, j'ai cru que c'était la blouse. C'est un mouchoir. Eh bien, c'est bien. Appuyons sur les boutons. Note à moi-même, ne touche à rien. C'est un processeur de données très très cher. Ça ne se dit d'une part que c'est cher mais je pense qu'on peut l'imaginer. Attention, ne pas approcher de liquide. Et ce bouton là c'est pour l'ouvrir. ça, c'est une des portes où deux personnes doivent tourner une clé en même temps pour ouvrir. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage sauf que là, ça sert pas de clé, c'est juste des boutons. Ouvert la porte. <rire> j'ai nettoyé le bouton. <rire> Ils ont prévu qu'on pourrait nettoyer le truc. Voilà, bon, ben on va retourner là-bas. Porte de couloir du labo. Je crois que j'ai déjà perdu l'enjeu en fait, c'est ça y est. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux nettoyer le sang. C'est pas une mauvaise idée après cette farce de l'année. Personne ne croira si j'apporte pas une preuve. Ok, un mouchoir ensanglanté. Ok, bon bah on va essayer de. On va aller choper du sang là. Là. Le mouchoir, hein, je demande le montrer à la direction. Mmh. Allez c'est parti, on va à la direction. Direction, la direction. Je fais des blagues de ouf, vous avez vu. Allez on remonte. Ah bah ça monte tout seul. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Hop vers le 22e étage. Et on remonte à la direction. c'est pas là que je veux aller, c'est là. Tiens, on va le montrer à la vieille. Et hey, salut Elle est toujours en train de fumer, d'ailleurs, là. Tranquille. Lui parler avant de commencer à agiter ce machin comme un dingue. Um, uh -huh. uh, le mouchoir, je veux dire. Ce chiffon, quand même, tu as encore fait hein. Un beau pansement, va te nettoyer et pose-le. Tu redeviendras tout neuf. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un pansement Après ma petite, tu ferais mieux de retourner au labo et de découvrir un peu plus de trucs avant de jouer l'imbécile. Mais je sais pas ce que je vais découvrir de plus. Par contre, j'aurais peut-être pas dû le montrer à elle. Je pense que du coup, ça a influe sur la décision, hein, sur, sur ce qui a pu se passer. Donc, je pense que c'est un jeu qui a plusieurs histoires différentes. On est arrivé. Tout Vers les labos du sous-sol. Cela dit, tous les autres étages on en dit, on s'en fout complètement. Euh, on va essayer de voir euh, si je pose le pansement sur le bouton. Ah oh, putain, faut vraiment être con. Faut vraiment être con, putain, un pansement sur le bouton. Oh putain, il y, y a un cadavre. C'est Franck, non Console. Est-ce que tu veux que je te console Voyenne. Cet homme a besoin de mon aide. Ok. Bah vas-y, on va voir le mec. Homme blessé. Oh merde, j'ai pas lu. Merde. na personne Vous êtes seul. Je ne pense pas que... On oh, m'a tiré dessus, je suis salement touché, il me reste plus beaucoup de temps, mais je suis pas important de toute façon, pas cette version de moi. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu comprennes ce que je vais te dire. Je devrais peut-être prendre une note. La race humaine est au bord de l'extinction à cause d'une bande d'idiots cupides. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant de cette planète va mourir. Eh ben C'est bien. on va mourir. Je le sais parce que je suis en partie à blâmer. J'ai réalisé 40 ans depuis le futur pour l'empêcher. 40 ans depuis le futur. On est en 72. 2012. Oh. Tu as l'air suffisamment pour que je puisse te convaincre que tu me fais ah, je veux... Trouve, Tu racontes cet événement avant que je ne parte le passé, tu auras besoin de ça. Qu'est-ce que c'est De chronosynchronisation de membranes planaires interne... Ouais, ta mère. Ta mère. Machine a voyagé longtemps. À des batteries rechargeables solaires. Malgré ça tu dois la cacher jusqu'à ce que tu sois en dehors de la ville. Et eh ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Prends juste cette fichue machine, trouve-moi un bla bla. Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il est con, lui Je suis pas à l'aide. Il a dit qu'il fallait te cacher. Il a besoin d'aide. Ok, je me fais braquer par un mec. La police est en chemin. Ok. Cette histoire de ouf. Le futur. Tout ce que je veux ce sont des réponses simples à des questions simples. Ouh, là, non monsieur. Ouais, ouais, bla bla, bla j'aime les réponses longues, c'est un interrogatoire, quoi, en gros. Bon, oui, qu'est-ce que c'est que ça Prenez votre temps. <rire> les conneries. Le seul flic n'est pas présenté, mais a toujours à voir son nom et son badge. Monsieur Burkowski. J'ai cliqué dessus. Ah merde, j'ai cliqué dessus, je suis où là Ok, j'ai cliqué dessus, je suis où Je suis dans le passé. Ou oh, dans le... Non, dans le futur. Ok, me voilà dans le futur. Il est déchargé, le gars a dit qu'il s'alimentait par le soleil. Hop là. Est ce qui va s'alimenter Le soleil ne doit pas être sans brillant ici. Ok, donc je suis dans le futur et on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc on voyage temporel, on a un petit employé qui nettoie les... les... les voilà, qui nettoie, voilà. Euh, et puis voilà, ça s'appelle The Silent Age, donc c'est assez sympa. Euh, L'histoire en tout cas est intrigante, j'imagine que... Peut-être qu'il y a une histoire alternative, je suis pas sûr, parce que tout à l'heure j'aurais pu le donner à... Ah, pas la secrétaire, le, le mouchoir. Mais peut-être, je, je, je me fais peut-être des idées, hein. J'ai peut-être envie qu'il y ait une histoire alternative, mais... Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo, j'espère que ce jeu vous a plu, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, un pouce vert, un pouce bleu même, je veux dire. Sinon, vous me dites que vous aimez pas aussi, ça peut arriver. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Et puis, euh, puis j'ai envie de vous dire salut